Bien entendu, si vous avez des questions euh, personnelles à poser, comme d'habitude, vous pouvez aller sur Tipeee, et vous pouvez aussi nous retrouver, euh, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux euh, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner! Bélier et ascendant Bélier. On commence cet horoscope avec euh, l'ambiance du mois, c'est-à-dire la position du soleil en signe. Il se trouve que le soleil va traverser le cancer jusqu'au 23 juillet et que c'est un signe important de votre thème, vous le savez, c'est un des quatre piliers de votre zodiaque. Il représente ce sur quoi vous êtes construit, les bases de votre vie, euh, la famille, la maison, votre éducation, vos traditions familiales également. Donc tout ça va être au premier plan euh, pendant ce mois de juillet, avec certainement des, des événements familiaux, hein, euh, euh, des réunions, des, des, des, des, petits, euh, des petites fêtes de famille, enfin voilà, tout ce qui euh, entoure euh, ce, ce côté intime de votre euh, euh, zodiaque et également donc, euh, si vous le voulez, des travaux dans la maison, ou alors des vacances dans une maison familiale, où, où vous avez l'habitude d'aller, qui vous rappelle des souvenirs, parce que le cancer est un signe lié à la mémoire. Vous avez mémorisé toute votre vie, c'est inconscient la plupart du temps, mais parfois quand on retrouve des endroits, des odeurs, des euh, paysages, et eh bien ça fait monter des émotions qui étaient euh, enfouies euh, le reste du temps. Il faut savoir que le Cancer est donc un signe très émotif. Hein. Bon, il faut quand même que je vous dise qu'il va y avoir euh, autour euh, de la semaine du 8 une opposition entre le Soleil et Saturne. Et si vous êtes du 2e décan, ce sera un moment un petit peu frais, hein, un petit peu froid. Alors je ne sais pas si c'est la météo ou si c'est vous qui serez plus distant d'habitude, qui vous... qui serez euh, ennuyé par quelque chose, donc absorbé et pas très présent en famille, euh, mais ça durera 2-3 euh, jours euh, maximum. Euh, ensuite il sera opposé à Pluton, alors ça c'est un aspect que vous connaissez bien. Si vous êtes du 3e décan, il vous met face à une impasse, hein, ou alors à l'obligation de repartir de zéro dans votre vie euh, professionnelle. Mais ça peut être un, un très bon euh, starter, ça peut être vraiment quelque chose qui vous euh, fait changer de, de vie et passer euh, euh, totalement à autre chose. Après le 23, le soleil sera en lion dans un signe qui est complètement en phase avec le vôtre, un signe de feu, donc euh, hop, vous aurez euh, vraiment euh, euh, la forme et la forme pour séduire parce que c'est un secteur de séduction. Euh, vous serez euh, euh, comment dire, euh, un petit peu le roi ou la reine de la plage, hein, euh, on vous regardera avec admiration et vous pourriez bien briser les cœurs. On continue avec, euh, bon, votre vie quotidienne, votre travail, tout ça étant sous l'égide de, de Mercure et parfois de Mars quand vous avez des efforts à fournir. Hein. Euh, en ce qui concerne Mercure, planète, euh, donc du travail, mais aussi des échanges, des déplacements, euh, des, euh, de tout ce que, vous, de toutes les démarches que vous pouvez avoir à faire. Il euh, y a un problème ce mois-ci, c'est que Mercure stationne. Elle s'arrête les 15 premiers jours du mois, elle va être au début du lion, et euh, bon donc en harmonie avec vous, hein, faut pas l'oublier, et quand même en dissonance avec Uranus euh, qui est une planète de tension. Euh, il y aura des tensions. Alors c'est peut-être pas euh, directement sur vous, ça peut être sur quelqu'un de votre entourage puisque Mercure représente aussi les personnes euh, qui composent votre entourage. Donc quelqu'un de votre entourage peut avoir un problème et vous allez en subir les... les, les les conséquences d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être vous vous direz il faut que je l'aide, il faut que je trouve le moyen de ceci, de cela et euh, ça vous fera euh, euh, hein, travailler du chapeau comme on dit, ou euh, vous, vous ferez des nœuds au cerveau euh, parce que vous chercherez une solution pour cette personne et euh, ma foi comme vous êtes malin, peut-être que vous allez euh, la trouver hein, cette solution. Alors il faut savoir qu'ensuite Mercure va rétrograder, euh, après avoir stationné, elle va rétrograder et vous allez, elle va revenir là où elle était précédemment, c'est-à-dire dans le 3e décan du Cancer où elle va rester un petit moment, et alors à ce moment-là, si vous êtes du 3e décan du Bélier, bien évidemment, elle ne sera pas tout à fait en bonne position en ce qui vous concerne, elle sera un peu trop émotive, un peu trop euh, justement euh, tourner vers le passé, la nostalgie. Alors peut-être que vous allez retrouver des, des personnes que vous ne voyez pas souvent, que vous avez euh, l'occasion de, de voir uniquement pendant les vacances, hein, c'est très possible, ou alors c'est le hasard qui va faire que vous allez tomber sur ces personnes euh, et, et, et ça vous évoquera des souvenirs. Hein. Bon, à moins que vous ne rejoigniez un groupe d'amis, avec qui vous avez des souvenirs en commun, on est toujours dans le domaine, là, vous le voyez, euh, du Cancer. <musique> en ce qui concerne votre vie affective, elle est gérée par Vénus, donc que fait Vénus ce mois-ci? Eh bien elle est aussi en Cancer quasiment tout le mois, euh, donc c'est une Vénus euh, romantique, sensible, émotive, et vous serez peut-être pas très à l'aise avec cette Vénus, parce que elle euh, fera remonter là aussi des émotions, des sensations euh, qui, qui peuvent être agréables pour les uns, et moins agréables pour les autres, et surtout quand elle va, elle va être en dissonance euh, autour du 14-15 euh, avec Saturne. Alors là, si vous êtes du deuxième e décan, c'est vous qui êtes concerné par cette dissonance Vénus-Saturne qui va durer quelques jours, on va dire 5-6 jours maximum, et qui va avoir tendance... Alors on a vu tout à l'heure avec le soleil qu'il euh, y avait une tendance à, à, au refroidissement. Là aussi, il y a un peu un gel des sentiments. Vous aurez l'impression de moins aimer, ou d'être moins aimé, hein? ça peut aussi être actif ou passif. Hein? Et bon, ce n'est pas euh, euh, comment dire, euh, un facteur de plaisir, c'est plutôt un facteur de déplaisir, hein? parce que Vénus gère les amours, mais aussi les plaisirs. Et puis votre amour propre, peut-être euh, un petit peu froissé par quelque chose, par quelqu'un, euh, et euh, vous le vivrez mal pareil pendant quelques jours. Hein. Euh, disons que ce sont des aspects des planètes rapides, donc euh, ce sont des aspects qui passent rapidement, sauf quand elles sont rétrogrades comme les euh, Mercure dont on, on vient de parler euh, dans la rubrique précédente. Donc côté cœur, il faudra un petit peu attendre que Vénus se passe par le Lion, c'est-à-dire à la fin du mois pour que les choses soient un petit peu plus excitantes. Là ce ne sera pas excitant et ce sera un petit peu trop bon sentiment hein, euh, à votre goût. On va terminer avec Mars qui gère quand même votre vitalité, votre forme, euh, votre capacité à prendre des décisions, euh, vous serez... Euh, vous allez entraîner un petit peu tout le monde derrière vous parce que avec Mars en Lyon bien évidemment vous aurez euh, la pêche comme on dit, c'est à dire que bon, planète de feu dans un signe de feu en bon rapport avec bé le bélier donc votre signe qui est de feu aussi, donc il n'y a vraiment aucun problème euh, pour euh, vous imposer comme étant celui qui va euh, prendre les initiatives, qui va décider des distractions, etc., euh, vous aurez vraiment euh, une forme assez éblouissante, hein, que ce soit pour faire du sport, pour euh, faire des balades, ou pour même pour séduire, hein, euh, vous aurez vraiment... Euh, euh, vous serez un peu les, les, les, les, les rois du zodiaque. Hein. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu. Euh, entre temps, si vous voulez euh, avoir des informations euh, sur vos, votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, euh, euh, aller sur RTL astro ou sur le figaro euh, tv magazine. Musique